bonjour aujourd'hui on va regarder comment mettre en place une base de données alors on va commencer par donc créer cette base de données et euh, on va également créer un, un compte utilisateur pour pouvoir travailler avec cette base de données donc les étapes qu'on va suivre c'est création du compte lui donner ses privilèges ensuite créer la base de données créer une table à l'intérieur de cette base de données et dans cette table on va ajouter euh, donc des données euh, des informations alors pour faire ça donc euh, j'utilise windows et euh, sur windows donc j'exemple d'installer mon serveur euh, My, mySQL enfin MariaDB, il, il est démarré et donc là on va faire toutes nos manips en utilisant uniquement euh, en utilisant uniquement donc euh, un terminal de commande donc la première chose, je vais me connecter donc, avec l'utilisateur root. Donc j'utilise un client donc, qui s'appelle MySQL, qui est installé avec exemple. Euh, "-u", donc pour préciser l'utilisateur, et moins "-p", pour dire que euh, j'utilise un password. Donc là, je saisis mon password root. Voilà, donc je suis bien connecté euh, à mon euh, serveur de base de données. Alors, notre première étape, c'est créer euh, un compte utilisateur. Alors, avant cette création, on va regarder la liste des utilisateurs qui, sont, qui existent déjà euh, sur notre serveur de, de base de données. Donc pour faire ça, on va regarder dans la table user de la base de données MySQL. On fait entrer. Donc là, on a... Euh, User en fait c'est le, le même donc c'est le, le compte route qui permet euh, depuis euh, localhost de se connecter donc nous on va créer un utilisateur on va l'appeler bobby c'est l'utilisateur donc create user on va lui donner donc son nom donc bobby at et d'où euh, il peut se connecter donc on va dire localhost après on va lui donner un mot de passe hein. voilà identified identified by et là on va lui donner euh, donc ce mot de passe, on va prendre un mot de passe vachement dur à trouver, donc on va appeler ça « Hello ». Donc là, euh, « query » OK, donc a priori, notre euh, création de compte euh, s'est bien passée, et donc on va regarder à nouveau la liste des utilisateurs, voilà donc pour voir qu'effectivement, le compte Bobby euh, a été créé. Alors une fois qu'on a créé ce, ce compte, il va falloir qu'on lui donne le droit euh, d'utiliser euh, notre base de données. Donc on va... Déjà, regarder les, donc, les droits euh, d'utilisation euh, du compte. « Donc Show grants for donc Bobby at local host. » Qu'est-ce qu'il peut faire, Bobby Actuellement, il a un droit là donc euh, qui s'appelle euh, « usage », c'est-à-dire qu'il a le droit de se connecter au serveur de base de données. Mais une fois qu'il s'est connecté, il ne peut, il peut pas faire grand-chose. Donc là, en, en tant que, que route, on va lui ajouter... Euh, tous les privilèges possibles sur notre euh, future base de données donc la base de données qu'on va, qu va créer, alors pour faire ça on utilise un grand all donc tous les droits, on, alors la base de données on va l'appeler, dans cet exemple je vais l'appeler blog et donc blog.étoile donc dans toutes les bases, toutes les tables de la base de données blog euh, Bobby, faut il faut qu'il puisse faire euh, tout ce qu'il veut, donc on donne ça à Bobby at Local host. donc là query ok, tout s'est bien passé on va regarder à nouveau euh, la table des droits euh, de Bobby Et donc Bobby il a tous les privilèges sur la base de données blog sur toutes les tables, donc le étoile ça signifie toutes les tables de la base de données blog donc là on est content, on a notre, euh, notre compte Bobby qui peut faire tout sur, euh, sur cette base de données euh, blog donc on va sans presser de se déconnecter et on va se connecter avec euh, le compte Bobby pour, euh, pour travailler sur notre base de, de données euh, blog. Alors on écrit MySQL-U, alors ce coup-ci c'est pas route, c'est Bobby qui se connecte, ⁇ P, et le mot de passe c'est L, -E L L LLO. Voilà, donc là je suis connecté euh, en tant que Bobby. Alors maintenant, il va falloir que je crée euh, ma base de données. Donc on va regarder, avant de faire cette création, on va regarder databases, on va regarder la liste des bases. Donc euh, Bobby, il peut voir euh, une base de données qui s'appelle Information Schema. Et donc là, il va euh, maintenant créer, on va créer notre, euh, notre base de données. Donc, create database. On donne euh, donc, le nom de notre base s'appelle blog on va préciser un encandage default character 7 et là on va choisir utf 8 euh, sur 4 octets par exemple hop donc query ok c'est bon je me suis pas trompé dans la, dans la requête de création on va refaire liste des bases de données donc là on voit que maintenant on n'a pas une mais de deux bases de données, donc notre base de données et blog. Cette base de données existe, donc on peut euh, commencer à l'utiliser. On va faire un use blog Voilà, donc là dans le prompt, dans le message d'invite de MariaDB, on n'avait aucune base de données sélectionnée, là on a une base de données euh, par défaut. Et maintenant qu'on a créé notre base de données, on va créer donc une table à l'intérieur de cette base de données pour pouvoir euh, déposer euh, nos informations, nos données. Donc on va faire un petit show tables pour voir la situation donc actuellement un petit set ça signifie que j'ai aucune table de créer donc on va on va créer euh, notre, euh, notre première table donc create donc cette table on va l'appeler euh, utilisateur alors create donc qu'est ce que je crée une table utilisateur euh, bon là je mets je vais préfixer par le, le nom de la base de données c'est pas forcément nécessaire parce qu'on a fait un use avant mais voilà on va quand même le faire alors use donc utilisateur utilisateur voilà alors qu'est ce que je mets dans cette euh, dans cette table donc je euh, j'ouvre euh, une parenthèse voilà Là, comme la commande elle est en cours, il me met euh, ce prompt-là, pour qui signifie bah, voilà, qu'il euh, qu attendait des, des choses. Alors, on va créer un, un, un identificateur qui va être de type int, qui va, donc on interdit qu'il soit nul, et on va dire qu'il est auto-incrémenté. auto donc là, ça signifie quoi C'est que c'est euh, dans notre table utilisateur, on aura une information qui s'appelle id, qui va être donnée euh, directement par euh, MariaDB. Alors ensuite, on va donner un nom. On va dire voilà, varchar de 100. Voilà. Euh, au maximum, euh, 100 caractères dans son nom. Et la valeur par défaut, on va dire que c'est nul c'est pas très pertinent mais c'est pas grave c'est pas le sujet aujourd'hui on a un nom non on va pas mettre un prénom on va pas mettre trop de champs. on va mettre un email par exemple va char 200, également donc default nul voilà alors donc je vais pour chaque utilisateur j'ai un ID un nom un email et euh, donc dans ma table je précise que j'ai une clé primaire, donc primary key et là on va dire que c'est id je ferme donc le contenu de la table j'ai ouvert ici, je ferme ici après on va préciser engine, le moteur de base de données on va dire que c'est inodb et on va préciser default donc, char charset égal et donc on va remettre utf8 mp4 voilà, ouf query ok, voilà, j'ai pas fait de faute de frappe donc là il faut bien faire attention, parenthèse ouvrante parenthèse fermante euh, entre chaque ligne on met une virgule, donc pour séparer la ligne suivante et à la dernière ligne on met pas de virgule sinon on aura une erreur de syntaxe je vais refaire un petit « Show tables ». Ah oui, alors là, je vais tout effacer. Donc, « Show tables ». Et donc maintenant, on a bien notre table utilisateur euh, qui, est, euh, qui est contenue dans notre euh, base de données euh, blog. Alors, on va regarder le contenu de cette table donc qui doit être vide. Hein. Donc, « Select étoile from utilisateur ». Voilà, donc ça ça marche parce que je suis euh, donc j'ai empty set, aucun utilisateur. Donc maintenant on va commencer à rajouter des utilisateurs. Alors pour faire ça on va utiliser le insert donc into. On dit dans, dans quelle table on veut rajouter euh, nos utilisateurs. Alors là je mets utilisateur, je vais, je vais quand même mettre le préfixe blog.utilisateur Alors après, qu'est-ce que je précise Alors, l'ID, il est auto-incrémenté. Donc ça, c'est une tâche qu'on qu délègue à, au moteur de base de données. Euh, il, va, il va donner des numéros à nos utilisateurs. Donc là, on va préciser juste le nom et l'email. Donc là, je précise le nom et l'email. Et après, il va falloir euh, donc préciser les, nos valeurs. Donc, values. Donc là, on va commencer par créer un utilisateur. Par exemple, donc là je, je mets une code simple parce que c'est un texte, hein, donc euh, Tara, et puis après on va mettre un email, donc Tara at par exemple. Hop, je ferme ma valeur. La parenthèse c'est pour fermer avec celle-là. Euh, ici il ne faut pas que j'oublie de mettre un point virgule pour finir ma commande. Et là, on me dit voilà, donc ok, one row affected. Donc euh, normalement, j'ai rajouté euh, une ligne dans ma table des utilisateurs. Donc je fais un select, donc pour voir qu'effectivement, il y a bien Tara qui a été ajouté et l'ID euh, donc a été euh, euh, comment dire euh, défini par défaut euh, par euh, par MariaDB. Alors là, on a une insertion où on insère euh, voilà juste une une valeur. Ici euh, si on veut on peut insérer d'autres valeurs, donc je vais faire un exemple par exemple où je vais mettre euh, par exemple une personne qui s'appelle Ada. Et donc Ada .com. je ferme le, voilà, je ferme bien celui-là avec celui-là. Je ferme ma parenthèse pour dire voilà ça c'est un enregistrement, donc une personne en plus, et là je vais en rajouter d'autres, donc je mets une virgule. Et donc, je recommence mon deuxième enregistrement. Par exemple, Ericsson. On va lui mettre un, un email. Et @example .com. toc Donc, je vérifie bien hein, les simples simples et faire monter à la fin. Hein, voilà. Et puis, un petit dernier pour la route. Donc, on va appeler une personne qui s'appelle Jorg Et donc, Björk.com exemple.com. donc là mon point virgule, mon instruction est finie voilà, cool je me suis pas planté, donc trois enregistrements euh, supplémentaires je refais un select pour voir euh, si tout est ok donc euh, voilà Donc j'ai bien mes euh, 44 enregistrements voilà, bah, je dirais que là on a bien avancé alors euh, donc euh, on a bien créé notre compte la base de données, donc, qui s'appelle « Blog ». À l'intérieur de cette base de données, on a créé une table qui s'appelle « Utilisateur ». Et à l'intérieur de cette table « Utilisateur », on a rajouté euh, nos données, euh, nos, nos, nos quatre données. Alors, par rapport à tout ça, donc, ce qui est euh, important, hein, donc, par rapport à donc, dans cette mise en œuvre, c'est de bien procéder étape par étape. Donc, euh, voilà. Et à chaque étape, je vais regarder quelle est la situation avant et quelle est la situation après. Donc ça, c'est très important, parce que ça permet de savoir que les manipulations que j'ai fait entre les deux, elles donnent bien euh, les informations, elles donnent bien les effets euh, voulus. Hein. Par exemple, ici, quand je crée, euh, ici, quand je fais mon insert, bah avant, je regarde la liste des utilisateurs, je fais mon opération, et je fais mon... je regarde à la fin la liste des, des utilisateurs pour voir si ça... Si ça de, de mon blog, hein, pour voir si ça a changé. Ça me permet de savoir si... Ce que j'ai fait a bien produit les effets voulus. Et alors à chaque fois, on lit bien les messages, hein, parce que s'il y a une erreur, bah, ce sera écrit euh, dans les messages. Hein. Par exemple ici, si je fais un Select, j'oublie de From, bah là on va me dire que j'ai une erreur. Et là c'est important de lire cette erreur, parce que ça va nous, nous aiguiller sur la, la, la solution à apporter. Donc ne pas oublier de euh, lire les, les erreurs. Bah écoutez euh, sur ce bah je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir.